qu'il était vraiment là, on n'arrivait plus à voir des gens qui passaient la porte, qui venaient se renseigner. Donc c'est là qu'il a fallu commencer à, à réagir et d'où cette formation aussi, parce qu'on avait quand même perdu jusqu'à 30-35%, donc là ça devenait serré. Euh, bonjour, je m'appelle Christophe, j'ai 43 ans et je suis responsable d'une salle de fitness et d'une école de danse située à Wii. qui s'appelle la Rona Fitness et la Rona Dance School. Ce que j'ai découvert en fait dedans, c'est la complexité vraiment du, du marketing digital. Tout ce, qu euh, voilà, tout ce que ça représente, tout ce que ça englobe et tout ce qu'on ignorait. Parce que, voilà, on, on, je crois qu'on faisait tous, comme euh, on en parlait avec les autres euh, responsables de salles, ben, voilà, des photos, des vidéos, on publie, on essaie de toucher un petit peu à tous les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, euh, ben voilà, grâce à toi, j'ai découvert un petit peu une meilleure structure qui est super importante de, de ce côté-là. Savoir ben, l'intérêt des publications, quel type de publication, que mettre, donc quel public on veut toucher aussi, parce que toutes les salles de fitness, en fait, ne touchent pas le même public, en fonction également de, de ce que l'on peut proposer comme service. Et donc, il faut commencer par la base et c'est vraiment d'installer, voilà. Toute la base en fait que ce soit de Facebook, euh, légèrement Instagram un petit peu, ça intéresse, mais surtout Facebook, le site internet, l'intérêt du site internet en fait pour euh, une salle de fitness, parce que je crois que c'est encore très intéressant. Et comme on nous le rappelle, ben voilà, notre site internet nous appartient à nous, tandis que Facebook, voilà, c'est un réseau social et c'est un réseau social que l'on doit utiliser. Parce que si demain Facebook a décidé de fermer, ben, si on mise tout sur Facebook, ben, on n'a plus rien. Donc c'est vraiment essayer de savoir au mieux utiliser en fait, les plateformes qui, qui sont disponibles actuellement sur le marché. Alors au niveau des manques, en fait, ben, on, a, on a une chute. Donc, euh, depuis 2016, il est clair qu'autour de nous, ben, voilà, on est une petite ville. Il y a un CrossFit qui est arrivé, il y a un Basic Fit qui est arrivé. Donc même si le CrossFit n'a pas fait beaucoup de, de pertes, le Basic Fit en a fait énormément. Donc on s'est dit les gens vont venir. Donc oui, les gens sont venus, vont venir, sont venus, mais pas comme on l'espérait. Et c'est surtout les nouveaux qui ne sont pas arrivés. Donc le manque il était vraiment là. On n'arrivait plus à voir des gens qui passaient la porte, qui venaient se renseigner. Donc c'est là qu'il a fallu commencer à, à réagir et d'où cette formation aussi parce qu'on avait quand même perdu jusqu'à 30-35% donc là ça devenait serré, plus moyen d'avoir d'employés donc je devais tout gérer tout seul avec quelques indépendants et ma compagne qui m'aide énormément et heureusement d'ailleurs parce que voilà maintenant on est à deux et ça nous permet en fait d'avoir une meilleure cohésion en fait dans le club et grâce à tous les conseils qu'on a reçus ben voilà on a mis en place petit à petit euh, tout on ne va pas dire que depuis le mois de septembre, euh, voilà, c'est le gros boom, mais on voit quand même énormément l'évolution au niveau de, voilà, de notre présence. Notre présence sur les réseaux sociaux, notre présence dans la ville, les gens qui s'intéressent beaucoup plus. Parce que voilà, après, ce qu'on nous donne, c'est les outils pour faire venir les gens. Mais ce qui, après, c'est notre travail à nous-mêmes, en fait, pour les inscrire. Mais là, on voit beaucoup plus de personnes, en fait, qui viennent s'enseigner au club. Le trafic que ça génère sur les plateformes, les gens qui passent des coups de fil. Donc, il y a, il y a plus grand intérêt parce que, voilà, on montre un petit peu plus ce qu'on fait au club. Parce que, voilà, on a beau on peut dire qu'on a un beau club, si les gens ne passent pas à la porte, le problème, c'est qu'on n'arrivera jamais à, à leur faire avoir envie de, de faire du sport. Donc, il faut les faire venir sur place. donc c'est ça que c'est ça qu'on avait le gros manque. L'âme de ce côté là je ne me plais vraiment plus parce que voilà il y a vraiment une très bonne euh, comment dire... Euh, J'ai du mal à trouver mes mots. Voilà il y a un meilleur engouement. On pouvait se retrouver parfois à ça dans les salles de fitness dans la salle de fitness en soirée que maintenant ça arrive très très rarement. Les gens s'intéressent beaucoup plus. Donc voilà et puis je crois qu'il vaut aussi le travail qu'il y a derrière euh, ce qu'on fait donc voilà. Oui cette formation est, est super intéressante elle est importante, elle est à, si je peux dire, à conseiller, pas trop à mes concurrents directs si c'est possible, mais voilà, pour, pour tous les patrons en fait, de salles de fitness qui ont un petit peu des difficultés comme nous on a eu, et comme on peut toujours avoir, euh, c'est super important, parce que voilà les salles de fitness ça ne se résume plus maintenant à juste donner des cours, à vendre un abonnement, c'est... Voilà, il faut offrir beaucoup plus à ses membres, il faut les éduquer, si je peux dire ça entre guillemets, il faut leur donner des conseils, il faut les motiver, il faut être tout le temps sans cesse derrière eux. Donc euh, voilà, et les gens maintenant passent beaucoup plus de temps sur leur téléphone, donc autant utiliser les téléphones et les plateformes pour justement les motiver à faire du sport, et c'est ce qu'on fait, et, voilà. et ça c'est grâce à toi.